Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un objet à vous présenter. Coucou Mathilde qui filme et que je vous présenterai après, si vous voulez savoir qui c'est. Alors, euh, cet objet m'a été présenté par Kahnemann et ça s'appelle un tracker Tamula. Et en fait, c'est un tracker de temps, mais physique. C'est-à-dire que moi, j'aime pas prendre mon application. Je cherchais mon téléphone, tu es en train de filmer avec Mathieu. <rire> j'aime pas utiliser mon application et voilà, pff, il y a, je fais 10 000 trucs sur mon téléphone et puis tu oublies et trucs qui il pendant 24 heures, bref. Et du coup, quand j'ai découvert ça, ça a été génial. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de faire un contenu marketing. Donc, comme je fais un contenu marketing, eh ben, je mets ça comme ça. Euh, La cette face vers le haut et sur mon ordinateur et sur mon smartphone, on va retrouver en direct euh, le fait que je suis en train de traquer. Alors, ouais, je ne sais pas si tu peux filmer Mathilde, là tu vois, des secondes n'ont pas. Par exemple, si je suis en train de travailler sur de la partie technique, j'ai tourné le truc et là tu vois, on est passé sur IT. Du coup, tu veux bien montrer, en fait, marketing c'est ça, pardon. Tu vois là, je suis en mode marketing. Et là, automatiquement, ça passe en marketing. Et du coup, à la fin de la journée euh, et à la fin de ma semaine, je peux savoir sur quoi j'ai travaillé, combien d'heures j'ai travaillé. Et euh, bon voilà. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. La première, c'est le fait de traquer son temps. La deuxième, c'est quoi traquer Puis la troisième, c'est euh, ma titre que j'ai envie de vous présenter. Alors… Euh, Déjà, à quoi ça sert de traquer son temps Moi, c'est vraiment, je ne suis pas discipliné. Euh, on ne va pas la filmer, mais c'est euh, marie Ellie qui, euh, qui m'a pas mal encouragé à faire ça, parce que c'est comme quand vous allez chez le médecin. Vous lui dites, euh, j'ai besoin de ouais. guérir, bah, il va vous demander vos symptômes. Et si vous n'êtes pas capable de présenter vos symptômes, il ne peut pas faire un diagnostic et du coup, il ne sait pas à quoi travailler. Donc si moi, j'arrive et je dis, oh, cette semaine, je n'ai pas été productif, on n'a pas fait les ventes qu'on voulait, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Genre c'est hyper désagréable de ne pas savoir pourquoi on n'a pas atteint des résultats alors qu'on a bossé, qu'on a bossé dur. Et du coup, bah, c'est de traquer son temps. Et si à la fin de la semaine, je vois que j'ai passé que 10 minutes dans de la prospection, dans des appels de vente et que je n'ai pas fait de vente, bah je ne peux pas m'en étonner. Donc, il suffit juste que la semaine prochaine, j'adapte. Il bah, faut que je passe plus de temps sur la partie vente. Ah euh, oh, Cette semaine, j'ai que trois nouveaux emails dans ma base email. Je comprends pas, je ne vais pas pouvoir développer. Ben, combien de temps j'ai passé sur mon marketing 30 minutes, oui, mais est-ce que ça suffit Ben non, donc c'est pour ça qu'il faut que je passe plus de temps. Alors, sauf que quand on est entrepreneur, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il y a 8 faces. Okay je vais vous présenter ce que moi j'ai mis. Donc ce tracker-là, je ne suis pas sponsorisé, mais s'il si regarde la vidéo, qu'il n'hésite pas à me sponsoriser. Euh, mais il y a 8 faces parce que en fait, on a 8 casquettes ou 10 ou 5, chacun le voit comme à sa manière. Mais je vais vous présenter ce que moi j'ai euh, développé comme facette. Là, il y a la partie marketing, c'est ce que je suis en train de faire là. Comment attirer des prospects Quand je fais cette vidéo là, il y a des gens qui vont me découvrir, qui vont me dire Ah, oh, il est cool ce gars, tiens, j'ai envie de travailler avec lui. Ou des gens qui vont me dire Tiens, euh, je le connais, mais je ne te connaissais pas si bien, maintenant j'aimerais bien faire un appel avec lui. Ça, c'est la partie marketing. Une fois qu'on a fait la partie marketing, il y a la partie euh, vente. Vente, voilà, vente. Ok, on est là pour gagner de l'argent, il faut l'assumer. Donc le dollar. Donc, c'est le temps que je passe au téléphone avec des prospects, que j'écris sur WhatsApp avec des prospects. Euh, voilà, c'est la partie vente. Mais mais mais il y a des choses aussi euh, plus en coulisses. Euh, bah forcément, en tant que coach, il y a la partie livraison, la partie où je parle. Je parle pas mal quand je coach. Donc ça, je, je parle. Il euh, y a la partie IT, la partie euh, quand je m'occupe de tout ce qui est euh, ordinateur, applications installées, des tunnels de vente, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Tiens, il y a des trucs que j'utilise Ça, c'est la partie visionnaire. C'est le gars, c'est la partie de moi qui lit des livres, qui va créer des relations stratégiques, euh, qui va réfléchir à l'avenir, qui va réfléchir aux valeurs de l'entreprise. Ça, c'est l'intégrateur. L'intégrateur, c'est, pour faire simple, le directeur opérationnel de l'entreprise. C'est celui qui organise les réunions, qui anime les réunions, qui s'assure que les choses se passent bien, l'équipe se passe bien. Euh, ça, c'est la partie administrative et vente. La partie où je dois m'occuper, vous l'avez senti dans mon niveau d'énergie, la partie où je dois m'occuper de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est finance, mais qui est très important. Du coup, il mérite complètement sa place. Et puis j'ai un dernier, c'est pas normal que je m'en souvienne pas. Attends, j'ai fait quoi Visionnaire, vent, ça c'est quoi tu veux devenir, euh, Mathilde mmh. Administrative vente, intégrateur, IT, livraison, marketing, Personne RH que... ah, RH ah, ouais, ouais. RH, c'est toute la partie. Bah oui, euh, encore une fois, c'est pas anodin que je oublié Alors j'aime beaucoup mon équipe, mais euh, c'est que aimer travailler avec des gens et aimer des gens, c'est pas la même chose que. Gérer un département ressources humaines. Euh, du coup, bah voilà, euh, s'il y a des gens qui ne vont pas bien, s'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui doivent être remplacés, s'il y a des recrutements à faire, etc., etc. Et donc, à chaque fois que je dois travailler sur un aspect, bah, je le pose sur la bonne face et donc là, je vais le reposer parce que ça a du « mess up euh, » tout ça. Voilà, je suis sur la partie marketing. Euh, je passe sais pas si Mathieu, tu as des questions avant que je te présente. Totalement, du coup, euh, tu dis que. Euh, en fait, c'est pas fini, tout ça, Donc, ça veut dire que dès que tu le touches, en fait, il prend en, en fait, il euh, y a un truc, euh, alors je saurais pas, bah c'est un truc, un, un gyropode, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand tu le poses comme ça, il sait que c'est cette face-là qui est vers le haut et c'est connecté en Bluetooth au téléphone. Voilà. Du coup, quand tu tournes là, il sait que, euh, bah, je sais pas, à l'intérieur, j'imagine une bille qui se balade, tu vois. Quand il sera cassé, je le démontrerai, je te, je te dirai. <rire> euh, ouais, c'est top. Et puis, euh, ouais, let's go. Je voulais te présenter Mathilde. Donc, Alors, on va faire un peu en mode... pas penser au coup du micro. Je vais te passer le micro. juste le tenir. Donc Mathilde, c'est notre nouvelle coach. Yes, hello. Et, euh, du coup, bah, si tu veux bien te présenter Mathilde. Donc moi, c'est Mathilde, très contente d'apparaître dans ce vlog, vraiment honorée. Euh, donc voilà, donc moi c'est Mathilde, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne. Et euh, du coup, bah, je suis très contente de faire partie de l'équipe de Coach en Mission euh, depuis euh, début juin. Donc euh, du coup, euh, le temps passe vite, <rire> le temps passe vite. Et donc euh, moi, je serai là pour vous servir euh, au sein de l'équipe, euh, autant euh, en coaching directement dans le programme Coach en Mission, et également du coup sur le groupe Facebook, normalement. Euh, vous m'avez déjà peut-être vu euh, traîner par-ci, par-là, vous envoyer des petits messages de bienvenue. Donc euh, voilà, très très contente d'être là. Et puis à côté de ça, je suis coach de vie en dev perso. Et euh, du coup, moi j'accompagne les personnes qui disent oui avec plaisir, alors qu'elles pensent non, fous-moi la paix, mais qu'elles n'osent pas du coup le dire. Donc voilà, ce serait la petite présentation. Cool. T'as un e-book euh, sur ah ah, ton J'ai des pour petits vocaux. De <rire> <rire> du coup, pour de vrai, moi j'ai des petits vocaux à télécharger parce que l'e-book... Euh, je lis pas les e-books en fait, <rire> donc du coup, c'est plutôt des petits vocaux à télécharger euh, en fonction d'émotions qu'on ressent. Et euh, certaines émotions, on a juste envie de péter un câble, on ne sait pas quoi faire avec. Et bien bah, l'idée c'est d'être apaisé en 5 minutes avec ce petit vocal de ma part, comme si j'envoyais un petit message sur WhatsApp. Voilà. Oui, bon, on mettra un lien en description. <rire> Merci beaucoup. <Mathieu. rire> ne C'était pas prévu. <rire> pas prévu. <rire> euh... Ciao ciao.